Merde alors, ouais ouais C'est bien ce que je pensais Un monstre encore une fois Oh mon dieu il m'aspire mon âme Mon âme